Je ne pensais pas déjà vous revoir, mon ami. Vous qui avez répondu à l'appel des îles. Il s'est passé quelque chose, Kadgar. Quelque chose de terrible. Kalegos. Dites-moi. Tout s'est passé si vite. Et irion lui qui est si jeune et qui est si téméraire, a bien essayé de s'interposer. Mais il était trop tard. La tempête... avait déjà été déchaînée. Elle m'a épargné... et m'a donné un message. Ils ont l'intention de purger le monde de la corruption des titans. Alexstrasza, qui est-elle Qu'est-elle, au juste C'est. Razzaget, la plus jeune des incarnations primordiales. Les incarnations Quatre terribles adeptes des forces élémentaires. À l'aube des Aspects, nos vols acceptèrent le don des titans. Eux... l'ont décliné. La guerre qui s'ensuivit fut... épouvantable. Et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir. Si ces dragons sont une telle menace, pourquoi ne pas les avoir tués Je n'en ai pas eu la force. Nous faisions partie de la même couvée. Il semble que le temps n'ait pas tempéré, leur rage. Et regardez-nous. Si elle arrive à libérer les autres, nous ne saurons pas les arrêter. Et si la voracité d'Iridicron est libérée... Nous n'avons pas le choix. Si nous devons à nouveau protéger ce monde, il faut que les aspects de nos vols... soient restaurés. Notre reine est déterminée, Khadgar, mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir, et j'ai peur que sans aide, nous n'ayons jamais l'occasion de voir notre peuple s'épanouir. cas les races mortelles à leur tour nous prêterons main forte et nous affronterons ces tempêtes et... Oh Repartie de, 2 des cinématiques, alors qui sont des cinématiques du pré-patch Dragonflight, mais également les cinématiques de départ de Dragonflight. Ce qui est cool, c'est que ces cinématiques euh, resteront disponibles. Apparemment, ça a été confirmé, elles resteront disponibles, malgré euh, la fin du pré-patch. Et ça, c'est cool, parce que... Euh, bah, c'est pas le cas, par exemple, pour celle de Shadowlands, avec Tyrande versus Nathanos. Euh, bah, je crois qu'elle ne se lance plus. Du coup, vous ne l'avez pas si vous n'êtes pas sur YouTube, ce qui est quand même plutôt dommage. Euh, donc... On a déjà analysé euh, la petite partie qui avait été mise. J'en profite pour remercier euh, Arimatras pour avoir euh, euh, mis à disposition les cinématiques puisque malheureusement World of Warcraft FR et EN d'ailleurs ne l'a pas fait non plus. Euh, juste Partie 1, on l'avait déjà vu, c'était euh, celle-ci avec la libération de Razaghet, donc ça je vais mettre de côté puisqu'on l'a déjà fait, on, on va parler justement eh bien, de cette cinématique hein, euh, qui nous permet de, de revoir certains personnages très importants euh, de Dragonflight, même de, de la licence Warcraft euh, de manière plus générale. Si vous avez fait la saison 4 en mode mythique de Shadowlands, cet endroit vous dit quelque chose, ou si simplement vous avez joué à Légion ou à Burning Crusade, puisque cet endroit où sont euh, du coup Kalegos, Kalec et euh, Khadgar et bien nous sommes à Karazhan évidemment, et le plan que nous allons voir au-dessus vous le rappelle, vous le rappelle, et il est hautement symbolique, hein, puisque c'est tout simplement l'endroit où euh, nous affrontons l'ombre de Medivh à Karazhan, à Légion. Et à Burning Crusade. D'ailleurs aussi un petit truc, rien à voir pour le coup, parce qu'ils ont juste repris la, la salle. Mais euh, en fait, c'est une étoile du chaos qui est représentée ici. Et oui, puisque c'est, faut pas l'oublier, c'était aussi ici que Sargeras était tapis, euh, puisque Medivh était son avatar euh, sans le vouloir. Donc voilà, c'est le petit, ça, ça rien à voir, mais c'est la petite petite parenthèse. Euh, au passage, la vitre fracturée, je crois que c'est un, je suis pas sûr, à me confirmer dans le dans les commentaires, mais je crois que c'est un écho à l'une des cinématiques de Légion. Je sais pas si c'est une cinématique in-game aussi, c'est euh, la vidéo de présage euh, avec euh, Khadgar. Il me semble qu'il y a un démon qui passe à travers une fenêtre ou un truc comme ça. Et euh, donc c'est un écho à Légion, ça veut dire aussi que Khadgar gère très mal la salle, puisque bah, euh, deux, trois petits coups de magie, un hein, bibidou, bibidou, bibidou, bibidou, hop, la fenêtre est réparée. Mais visiblement, euh, bah, c'est un sagouin, il, il tient... Euh, pas très <rire> il tient pas très bien la salle hein, tout simplement et euh, donc où est-ce qu'on est, qu on, est on est tout simplement et eh bien dans l'une des, des salles de bibliothèque euh, de Mediv le dernier gardien Mediv on a fait pas mal de... on a déjà parlé de lui dans pas mal de vidéos mais Medivh, hein, donc en tant que dernier gardien il est le protecteur mortel euh, du monde avec, euh, on va dire, des pouvoirs euh, immenses, hein, l'un des magiciens les plus puissants d'Azeroth. Et euh, Khadgar n'est pas euh, le gardien, mais c'est vrai qu'un petit peu comme Irion, n'est pas l'aspect euh, de la terre, n'est pas le garde-terre, mais essaye eh d'avoir le poids de son père sur ses épaules et des responsabilités de son père sur ses épaules. Et eh bien encore une fois, dans le côté Dragonflight et la thématique de l'héritage, nous avons donc Khadgar à Karazan dans la salle de son maître. Khadgar qui était euh, le disciple de euh, Medivh. Et du coup, eh bien, qui va, euh, on va dire, mettre la cape du gardien sans être véritablement le gardien d'un point de vue pouvoir, juste d'un point de vue responsabilité. Et ça, c'est assez intéressant aussi, euh, un écho qu'on n'a pas forcément pu euh, voir, mais... Euh, encore une fois, dans, les, dans la symbolique des l'héritage Dragonflight, c'est marrant. Sachant que Khadgar, il y avait eu de grandes critiques. Que fait-il à Battle for Azeroth Que fait-il à Shadowlands Pourquoi il ne revient pas Khadgar Khadgar est de retour, ça fait plaisir. Je pense que beaucoup de monde sera content. Moi, je suis content de le revoir, Khadgar, même si euh, pour ces personnes-là qui diront « Oui, BFA, bah, Shadowlands, ça n'a aucun sens. Khadgar euh, ne fait rien, euh, ne branle rien. » j'aurais toujours tendance à dire à ces personnes que faisait Khadgar à Wars of the King et que faisait Khadgar à Cataclysme hein, puisqu'il est de retour à Burning Crusade donc qu'est-ce qu'il faisait dans ces deux extensions donc voilà, il faut toujours garder mesures, prendre un peu de recul, sachant qu'à BFA euh, c'était justifié, je ne vais pas revenir en détail c'était justifié, il y a juste le dernier patch avec la libération de Nuzat où là effectivement on pourrait dire bon Kadgar maintenant euh, t'es mignon mais il faut que tu viennes et euh, Shadowlands bah, pour le coup c'est c'est vrai. <rire> une bonne question on sait qu'il était à Karazan, mais voilà <rire> pareil il n'est pas forcément, il un un peu tard quoi il euh, n'y a pas eu la pierre de TP on pas, Simon, à l'a pas summon à la pierre de TP dommage euh, donc Khadgar qui euh, voilà étudie dans la tour etc Kalégos qui vient Kalégos qui est un nouveau modèle vraiment magnifique pour le coup bon il y a un petit côté il euh, y a un petit côté euh, K euh, <rire> groupe de K-pop un membre de K-pop ou de J-pop comme vous voulez mais j'aime bien j'aime bien l'apparence de Kalégos. alors par contre en français euh, y... Je dis, je dis pas qu'il fait mal son taf, mais moi je ne peux m'empêcher d'entendre Garrosh, puisque c'est le doubleur de Garrosh qui double Ebician d'ailleurs, hein, le corne d'ébène, et là il le parle vraiment comme Garrosh. en plus t'arrives à Orgrimmar et tout avec la musique, là tu fais « bon bah c'est Garrosh qui me parle avec des ailes quoi ». Mais euh, quand il parle, Calégos, il fait une petite voix un petit peu timide, etc. Et je, je, je, d'un côté, je trouve ça vraiment bon, parce qu'on sent que l'acteur a fait un véritable travail pour changer sa voix. D'un autre côté, je ne peux m'empêcher d'imaginer un garoche timide. En gros, le garoche que Tral a rencontré pour la première fois en Outre-Terre. Mais donc, j'en entends que ça, et ça a tendance à me gêner. Mais, euh, mais ça, il fait quand même un très bon boulot. Il fait pour le coup un très bon boulot. Du coup, Kalegos qui vient voir Khadgar, est-ce qu'il est intéressant Parce que d'un point de vue âge... Euh, Khadgar on le rappelle il a une apparence de vieux alors qu'en fait bah, il est beaucoup plus jeune euh, c'est un je rappelle bah, c'est d'ailleurs Medivh qui l'a maudit hein, faut pas l'oublier non plus hein, Medivh qui l'a maudit puisque euh, Medivh enfin euh, Khadgar était un jeune sorcier je crois qu'il avait autour de 18 ans quand il a été maudit et il a été obligé d'habiter une enveloppe charnelle vieille à savoir bah, lui en vieux en fait et donc bah, au final Calégos... enfin, Khadgar est pas si vieux que ça en fait. Hein. C'est plus un daron qu'un grand-père. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Kalégos bah, est plus âgé que Khadgar. Mais là c'est comme si Kalégos allait voir Khadgar pour lui donner pour lui demander conseil. En même temps Khadgar il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Kalegos en tant que dragon bleu, lui, est assez jeune. Plus vieux qu'Irion, bien sûr, mais reste assez jeune. Et oh, encore une fois, dans le côté héritage, on parlait d'Irion. kalegos qui doit euh, prendre le relais de Maligos, l'aspect euh, de la magie. C'est vrai que lui n'est pas là, un aspect, il veut juste... Alors peut-être qu'il va devenir un aspect dans Dragonflight, mais à l'heure actuelle, il n'est pas un aspect. Donc, il doit endosser la responsabilité de son père, lui aussi qui a fait des fautes. Ce qui est très rigolo. Hein. Irion, son père, a fait des conneries, il doit euh, endosser la responsabilité. Euh, on a... Bah, Maligos, qui a fait de la merde, Calegos qui doit prendre la responsabilité, et Medivh qui a fait de la merde, euh, Khadgar doit aussi, <rire> doit aussi prendre les, les mêmes responsabilités, donc il bah, y a toujours des questions un petit peu, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, etc, etc, serais-je à la hauteur de mon, de mon prédécesseur, etc, etc. Euh, donc, Calegos, qui est très intéressant, et ce qui est cool avec ces cinématiques aussi, c'est que ça nous rappelle le contexte de Dragonflight, alors pas tous les toutes les problématiques de contexte qu'on a évoquées avec euh, la libération de Razaghet, mais quand même, euh, ce qui est vachement bien, c'est qu'on nous présente, et c'est pas juste des scénaristes qui parlent, c'est vraiment des personnages qui te parlent, qui te rappellent du contexte etc, ce qui est très important pour les personnages mais aussi pour nous en tant que spectateurs et donc il s'est passé quelque chose de terrible, quatre gars, blablabla, la libération de Razzaguet mais on voit, on voit, on voit l'hésitation je dirais de Kalegos de Kalec hein, sous, cette, sous sa forme humanoïde c'est Kalek. Et donc, euh, voilà, il parle d'Irion, lui qui est si jeune, il a essayé de s'opposer, mais ça n'a pas suffi, libération de Razaghet, on a fait une vidéo dessus, et euh, donc, derrière, eh bien, nous avons cette fameuse réunion. Cette réunion avec, ah, Valdraken, où est-ce que c'est Donc, c'est Valdraken, c'est la capitale des aspects qui, je le rappelle, certains disent, ah non, non, c'est le temple du repos de verre, machin, tout ça. Valdraken, cet endroit-là, est bien plus connu, euh, on va dire, C est, c est, enfin, il n'est pas connu, il n'existait pas, euh, il n'était pas nommé, mais en fait c'est quelque chose qui date de la guerre des anciens, le livre de la guerre des anciens, la trilogie de la guerre des anciens qui est antérieure à of the King et qui nous présentait voilà, le territoire, le, le cœur de la civilisation draconique qui était quelque chose de gigantesque et d'immense et Valdraken du coup est cette capitale justement là où la tour, de, la tour de repos de verre dans la désolation des dragons était vraiment mi ridicule et minuscule une espèce de vieux mirador là on peut pas, à aucun moment on s'imagine que des dragons pouvaient vivre là-dedans euh, donc non non là je sais que certains se disent c'est un redcon au contraire c'est plus euh, une correction de quelque chose qui n'aurait pas dû être et qui est beaucoup plus logique vis-à-vis -vis de ce que, que l'on savait hein. Le Northrend, c'est beaucoup plus un endroit justement important pour les dragons bleus que pour les autres vols en fait à la base hein. euh, donc Irion qui fait son, sa réunion avec euh, les autres aspects, entre guillemets, puisqu'il n'y en a vraiment que deux, c'est-à-dire Nosdormu et Electraza, les trois autres étant morts. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Méritra n'a pas de modèle, et eh bien Méritra n'est pas présente. Alors en soi, c'est pas un problème, hein. bien sûr. Méritra, elle peut avoir d'autres choses à faire pendant ce temps. Méritra qui est la fille d'Isera, hein, je le rappelle. Donc vous avez euh, Calégos, le fils de Maligos, Irion, le fils de Deathwing. L'Extraza en aspect, euh, Nosdormu pour les dragons de bronze et l'aspect du, du temps et du coup eh bien, il manque méritra qui est censée être la fille d'Isera euh... et, et, et ce, qui est... alors, ce personnage là vous savez c'est celui de la cinématique qui a euh, allumé le fanal de tir que l'on voit au fond d'ailleurs et euh, qui a euh, libéré euh, donc qui a réveillé en gros les îles aux dragons alors qu'est-ce qu'il a libéré lui ça c'est une bonne question et on a toujours pas la, la réponse mais euh, du coup c'est vrai que eh euh, c'est une belle réunion, méritra n'est pas là, c'est... <rire> C'est dommage, hein, le Volver on, on en a rien à foutre, <rire> surtout je pense qu'elle a pas de beau modèle, pas de joli modèle, du coup on, la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi ne pas lui avoir refait un modèle accessoirement alors qu'Isera a un modèle, alors qu'Isera est morte, ce qui m'effraie un petit peu on va pas se mentir, mais euh, j'espère qu'il va pas y avoir une résurrection à la con, mais euh, on verra, dans tous les cas. Dans tous les cas, j'espère que Meritra aura quand même un modèle. Et c'est dommage qu'elle soit pas présente dans la thématique. Mais en soi, c'est pas grave. On peut imaginer qu'elle a autre chose à faire et qu'elle arrive en retard. Euh, dans tous les cas, Irion lui fait le, le topo. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, elle lui rappelle donc l'avertissement que Razageth lui a donné. C'est pour ça que d'ailleurs, elle l'a laissé en vie. Irion le rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit voilà l'intention de purger la corruption des titans. Et là, on a un gardien... Enfin, un, pas un gardien, un forgé par les titans qui réagit en mode... Oh là là... Oh là là... <rire> oh là là! Ce qui est rigolo! Ce qui est assez rigolo! Par contre, derrière, donc, Calégos euh, écoute sans rien dire. Et on a. Parce que ce qui est marrant, c'est que c'est un flashback d'un flashback au final. Et Irion euh, rappelle du coup. C'est vrai que lui, nous n'oublions pas Kyrion, il est, il est né à, à Cataclysme, il est très très jeune pour un dragon. Et du coup, il pose la question, c'est encore un petit dragonnet en fait, hein, et il pose la question à Alexstrasza. Bah, qui est-elle, qui est-elle au juste C'est bien, c'est normal qu'il ne sache pas, c'est bien. Et on a tellement l'habitude de voir des scénaristes se parler parfois, au lieu de personnages, que c'est bien. Et j'aime bien, le. je sais que certains n'ont pas trop apprécié l'apparence de... la nouvelle apparence d'Alexstraza. moi j'aime beaucoup, et notamment les traits du visage, les yeux pour Kaligos, les yeux, on a vraiment un aspect dragon, enfin un aspect reptilien, on va dire, au niveau des, des, des yeux après, pour certains pourraient me dire, oui, des yeux de chat aussi. Mais euh, j'aime bien j'aime bien cette, euh, cette représentation. Après, tous les lézards, je sais. Hein, tous les lézards n'ont pas ces, ces, ces yeux-là. Mais je trouve ça assez intéressant. Et euh, ça rappelle un peu vraiment leur côté draconique. Et du coup... Et puis le côté un petit peu euh, petit chat aussi. <rire> non, pas du tout. Et euh, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, euh, Alex Raza rappelle un petit peu Razaghet. Et là, avec cette vidéo, je voulais pas en parler dans la, dans la partie 1, mais dans la partie 2, on apprend que Razaghet, c'est la plus jeune des incarnations primordiales. Donc... Ça a un petit bémol, c'est que dans la tête des gens, si c'est la plus jeune, c'est la moins puissante. Ce qui en soi n'est pas forcément vrai, euh, mais montre aussi que, attention, c'est la plus jeune, si elle libère les trois autres, ça pourrait être la merde aussi. Il y a un petit peu ce sous-entendu que c'est un peu la moins puissante des quatre, ce qui est à la fois vrai et pas vrai, euh, mais dans tous les cas, si les autres sont libérés, ça sera quand même la merde. Intéressant aussi, euh, j'avais dit que j'aimais pas trop les voix de, la voix de Nozdormu dans l'héritage, et eh bien il y a un changement de doublage, un changement de doubleur, alors j'ai l'impression que c'est la même merde que pour Bolvar où il a changé deux fois de doubleur pendant toute l'extension, une fois c'est le doubleur de Sorfang et donc du roi liche une fois c'est de nouveau le doubleur des humains et donc de Keltas et terre ensuite on retourne sur le truc, est-ce qu'ils vont faire la même chose pour... Euh, pour Noz je sais pas, puisque que Dormu, apparemment, on m'a dit que c'était le, le doubleur de Cataclysme, en fait. Euh, donc, qui est tout simplement le doubleur de... Euh, vous savez, du Punisher, etc. J'ai oublié le nom. Euh, John Bertal, je crois. Le doubleur de John Bertal. Donc euh, et le doubleur de Stifler, d'ailleurs, par la même occasion aussi, d'American Pie. Donc, euh, je trouve qu'il marche très très bien sur Noz par contre, en termes de voix. Des aspects... Donc là c'est le petit rappel aussi du contexte avec euh, l'idée que, à l'aube des aspects ne, accepter, ne veulent accepter le, le, le don des titans, ce qui représente les cinq aspects draconiques etc. Eux l'ont décliné, voilà. Et encore une fois ce rapport de force et cette différence d'opinion, cette différence de politique entre les incarnations primordiales et les aspects... Euh, la guerre qui s'en suivit fut épouvantable, ça fait écho aux guerres draconiques que j'avais évoquées dans les vidéos des analyses de vidéos sur l'héritage, euh, les guerres draconiques c'est juste que je rappelle la guerre draconique qu'on nous évoquait dans le jour des dragons c'est entre moins 10 000 et 0, ça c'est une autre guerre draconique qui se passe bien longtemps avant et qui se clôture vers moins 20 000. Avec la, disparition des, enfin avec la mise en stase des drag -tirs. donc on n'est pas sur les mêmes époques, mais il y a eu plusieurs guerres de draconiques, ça c'est pas un problème. Euh, et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir, donc il rappelle que les 5 aspects ont dû travailler de concert pour mettre fin, euh, et toutes les forces, c'est-à-dire aussi tous les vols, donc les 5 vols plus les aspects, pour bannir les 4 incarnations primordiales, donc ça nous rappelle un petit peu l'échelle de puissance quand même. Parce que je, je le rappelle encore une fois, mais les aspects, vous avez tendance à les voir tout le temps, etc. Mais les aspects, ça rigole zéro. Hein. C'est littéralement des représentations des titans sur Azeroth. Euh... Bien sûr, ils ont perdu une partie de leur pouvoir à Cataclysme, hein, ce qui explique la fin de Cataclysme avec euh, l'ère des dragons est terminée, blablabla. Bla bla bla bla bla bla bla bla. euh, vidéo sur Cataclysme également d'ailleurs. Mais euh, donc c'est pour ça qu'ils veulent récupérer une partie de leur pouvoir. Là, je m'avance un petit peu. Euh, ces dragons eux, sont une telle menace, pourquoi ne pas les avoir tués Ce qui est une question tout à fait légitime hein, que n'importe quelle personne pourrait euh, se poser. Et euh, je n'en ai pas eu la force, nous faisions partie de la même couvée. Et ça, c'est vachement intéressant de le rappeler. C'est que dans les deux cas... Alexstrasza a fait preuve de pitié de mansuétude à l'égard des incarnations réelles, mais pas qu'Alexstrasza, tous les aspects. Et de l'autre côté, eh bien, euh, Razaghet, dans la libération de Razaghet, a fait preuve de pitié à l'égard d'un représentant euh, des aspects. Au final, le fils de, de, de Deathwing. Donc c'est assez intéressant. On voit vraiment l'idée que c'est un peu vraiment une guerre civile, une guerre fratricide euh, entre, de, entre des dragons. Quoi. Donc c'est assez intéressant. J'aime bien, bien ce passage et il semble que le temps n'est pas tempéré leur rage, et oui la rage, la rage primordiale, la rage élémentaire et regardez-nous, et là c'est un rappel pourquoi regardez-nous, c'est pas en mode vous avez tous des gueules de con alors qu'ils viennent d'avoir des nouveaux modèles, hein, c'est pas ça, c'est tout simplement que euh, les aspects ont perdu une grande partie de leur pouvoir, sachant que dans les 5 il n'y a plus que deux aspects véritables, les trois autres ne sont pas des aspects, et même les aspects donc Alexstrasa et Nosdormu, ont perdu une grande partie de leur pouvoir, enfin une grande partie ils ont perdu une partie de leur pouvoir, ils ne sont plus immortels ils ont toujours d'immenses pouvoirs, hein, parce que même un fragment du pouvoir qu'ils avaient, ça reste immensément puissant, mais euh, il reste fragile, en fait, fragilisé. Et là, il nous parle d'un autre... Notre incarnation primordiale, je rappelle que je ne me suis pas spoilé, donc je ne sais pas vraiment, euh, qui, vraiment ce qu'il en est. Mais et si la voracité d'Iridicron euh, est libérée Alors Iridicron ou Iridicron c'est quoi C'est un une des autres incarnations primordiales. Je vais juste donner une info, c'est pas forcément un spoiler de fou. Euh, je me suis renseigné juste pour savoir, parce que pour moi la voracité d'Iridicron, vu qu'il parle d'Iridicron, donc on comprend tout de suite que c'est l'un des quatre. Donc on a Razaghet, Iridicron, on a un nom sur une autre, euh, une autre présentation de menace au final, hein, une incarnation euh, primordiale. Et euh, personnellement je m'étais dit, bon, si on nous parle de machin, Iridicron ça se trouve c'est l'aîné à l'inverse de Razaghet et c'est un peu le, le, le, grand le grand bad boy. Et donc je m'étais dit, bon, ce sera peut-être le feu du coup, il y a souvent le feu, c'est vraiment la grosse menace, tout ça, tout ça. Il semblerait que non, il semblerait qu'Iridicron soit... Euh, L'incarnation primordiale de la Terre qui boufferait tout, euh, comme une espèce de, de, de séisme en fait, hein, comme une espèce de, de glissement de terrain en boucle. Donc l'idée est pas bête, c'est bien en plus de casser le cliché justement, et que c'est pas forcément le feu le plus puissant, tout ça, tout ça. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc euh, on nous présente une nouvelle menace très rapidement en mode « Oh là là !» Et là vous voyez en plus pour nous montrer à quel point c'est vénère, euh, « Oh !» Alex Rack fait « Oh non, je ne veux pas repenser à ça, Iridicron qui bouffe tout !» Il euh, y a un petit côté aussi la voracité d'Eridicron, euh, un dragon qui est extrêmement vorace, qui bouffe tout, il euh, y a un petit, je, je, moi j'y vois un, un clin d'œil à, à Galacron, évidemment, un proto-drake primordial qui bouffe tout, c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment penser à Galacron, donc Eridicron qui pourrait être une espèce de mini Galacrond un peu dans l'idée. Euh, nous n'avons pas le choix, si nous devons à nouveau protéger ce monde, euh, nous il nous faut que les aspects de nos vols soient restaurés, donc leur pouvoir d'aspect soit restauré, on sait que ça aura un rôle avec euh, le fanal de tir et Uldaman, puisqu'on a fait le, le, le donjon d'Uldaman, tout ça, tout ça, donc... Est, euh, qui est disponible, hein, je le rappelle déjà, donc euh, c'est donc pas du spoil, et euh, le fanal de tir, on sait qu'il va y avoir un, une information importante, puisque euh, c'est un complexe titan, hein. c'est wow, incroyable, donc il a un autre nom, on en reparlera dans d'autres vidéos, il a un autre nom, le fanal de tir, c'est le nom du complexe de titan, puisque le fanal de tir, c'est le nom que les dragons lui donnent, mais au final, eh bien, c'est un véritable complexe titan, et on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Chronicle, on va en reparler, mais plus tard dans une autre vidéo. Euh, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, présentation des menaces, présentation, euh, enfin, contexte, mise en contexte avec les personnages et tout, ça c'est plutôt cool. Et là, donc, notre reine est déterminée, Khadgar, mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir. Ce qui est intéressant, c'est que, là, c'est un rôle qui, autrefois, était occupé par le vol rouge, avec Corialstras, stras ou Crassus. Et euh, finalement, bah, il est mort à Cataclysme, et du coup, celui qui l'a un peu remplacé en poste pour poste, c'est Kalegos, donc un dragon du vol bleu sous le nom de Kalek, et qui fait partie du conseil des 6 euh, du Kirin Tor, donc de Dalaran, les, les, les magiciens euh, qui représentent les humains, tout ça, tout ça. Khadgar fait partie euh, du conseil des 6 du Kirin Tor, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, là, vous avez aussi, j'avais, je, je sais, j'aurais pu le dire au début, mais je préfère le dire maintenant, vous avez en gros le représentant draconique euh, Kekalegos qui représente à la fois les dragons mais aussi les peuples mortels, qui vient voir un autre euh, de ses pères en fait, Airs, un père Pairs, donc un autre euh, Archimage, et lui demande de l'aide pour la menace qui arrive. Et c'est là que Khadgar bah, représente un petit peu l'un des grands orateurs, l'un des grands guides, l'un des grands défenseurs euh, de, euh, des races mortelles, on va dire. Puisque bah, lui c'est pas un dragon c'est un humain donc il dit bon bah oui dans ce cas les races mortelles à leur tour nous prêterons main forte, nous ferons tout pour les amener. Ce qui est intéressant c'est qu'on réutilise une musique de World of Draenor, le thème de Kadgar, si je ne m'abuse d'ailleurs. Où il range ses livres et c'est l'heure de passer à la bagarre. Et j'aime beaucoup parce que le doubleur de Khadgar c'est tout simplement celui qui double Dark Barras dans Swatthor Et qui aujourd'hui maintenant double Dark Vador euh, Et donc euh, bah, il utilise la force <rire> Il utilise la magie tout simplement Mais on a Dark Vador qui utilise la force pour récupérer son bâton C'est pour son arme de Jedi C'est toujours un petit peu rigolo de se dire ça Donc vous avez Dark Vador qui parle à Garrosh hein, globalement ça veut dire ça aussi Dans ce cas les races mortelles à leur tour nous prêteront main forte et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Khadgar et Kalegos se montrent d'un point de vue un peu plus neutre d'Alaran, alors que Ebician va directement en tant que. Euh, J'en avais parlé dans la vidéo de la libération de Razaghet, mais Ebician en tant que euh, représentant de Tauren, Orok, va voir la Horde. Et au final Irion qui en tant que euh, représentant prenant une forme humaine comme son popo. Euh, même s'il n'a pas le nom Prestor d'ailleurs, euh, Irion, c'est pas Irion Prestor, euh, pour le coup, mais Irion qui, euh, en tant qu'ami d'Anduin, va euh, voir les humains à Stormwind, donc à Hurlevent, et va demander l'aide de l'Alliance, et bien ça fait qu'en fait, euh, bah, vous avez pas mal de forces en présence qui vont, euh, qui vont bouger vers les, les îles aux dragons, et c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, J'aime bien voilà, la musique de Wood qui fonctionne très bien, s'il y a bien un point à sauver euh, sur Lord of Draenor, c'est ses musiques. Donc euh, la musique de gars, tout ça, tout ça. Et euh, l'idée, voilà, on va vers euh, la menace, puisque... Le, le lien aussi, alors bien sûr c'est un côté dramatique, hein, tout ça, tout ça, c'est éclair. Euh, mais c'est en fait le lien aussi avec le pré-patch, avec l'idée des tempêtes primordiales, euh, des tempêtes qui se déchaînent, les tempêtes élémentaires qui se déchaînent et notamment eh bien euh, la tempête que représente Razaget, qui euh, bouleverse euh, le climat du monde, hein, c'est un peu le bouleversement, euh, le changement climatique c'est Razaget euh, sur Dragonflight et euh, nous affronterons ces tempêtes, les tempêtes primordiales c'est le pré -patch, bien entendu qui d'ailleurs, je le rappelle, le pré-patch, j'en profite pour, pour mettre une fin de contexte là-dessus puisque c'était la, la quête qui euh, lançait un petit peu le pré-patch enfin c'est pas celle qui lançait le pré-patch mais c'est celle qui renvoyait vraiment vers les événements du prépatch et euh, en tant que flashback et au final Katgar nous parlait de ça et euh, donc c'est vraiment un flashback dans un flashback dans un flashback et euh, Katgar du coup eh bien, va nous aider à, à affronter les tempêtes euh, primordiales ce qui est intéressant c'est qu'en calmant la présence des élémentaires dans différents endroits eh bien nous allons, en fait ce qui est cool c'est que le pré-patch a quand même une, une contextualisation intéressante, et notamment le fait eh bien, de devoir les, les détruire pour éviter que, parce qu'en fait le problème c'est que Razaghet a entouré les îles, les îles aux dragons d'une tempête, et parce qu'elle gagne en puissance etc, et en gros réduire, fracasser les seigneurs élémentaires, va fragiliser une partie du pouvoir de ce qui va permettre aux flottes, en fait, aux vaisseaux euh, de la Horde et de l'Alliance d'aller aux îlots aux dragons. Voilà. C'est un petit truc mais j'ai trouvé ça très intéressant en termes de contexte pour nous expliquer pourquoi on pouvait pas directement aller aux îlots aux dragons. Euh, vu que peut-être vous regarderez cette vidéo et que le pré sera terminé peut-être que euh, vous, ne, vous aurez loupé ce point. Et moi je trouve ça assez intéressant que même le, le, le contexte des îlots aux dragons contexte du pré soit plutôt bien respecté, soit plutôt logique. C'est cool. C'est pas un grand pré-patch avec une, une ambition gigantesque. Celui de Dragon. Flight, mais euh, comme celui de Shadowlands au moins il reste cohérent, et ça c'est bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me donner vos impressions, s'il y a des choses euh, sur lesquelles j'ai pas été assez précis, assez clair, ou il faut que je, je, je, je parle plus avant dans les commentaires, n'hésitez pas plein de bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos, il y aura une playlist Dragonflight, évidemment euh, on se retrouve tout simplement pour euh, d'autres vidéos, voilà, bisous bisous Oui bonjour, euh, c'est Sargeras alors on a peut leur parler un peu de moi dans la vidéo, là. je tiens à rappeler que moi je suis pas tout à fait présent sur Karazan, hein. vous savez la tour de, de Medivh, moi en fait j'étais plutôt dans les oubliettes, c'est à dire que Karazan c'est une tour qui a le même niveau, le même nombre d'étages en profondeur, en catacombe, moi c'était là mon repère, hein. donc voilà, je tiens à le rappeler, bisous